Salut, salut, ici Anne de Plaisir Keto. Ici, on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je parle de tout ce qui est keto. Je donne des idées, je fais des expérimentations, je fais des challenges pour aider à vivre en mode keto ou ceto sans se prendre la tête. Si vous aimez de tels contenus, en tout cas si euh, un tel sujet vous parle, vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Euh, la dernière vidéo, je parlais du challenge du mois de septembre. Et aujourd'hui, 1er septembre, euh, j'aimerais partager avec vous ce que je mange pour un, une journée type de euh, jeûne protéinée modifiée. Alors, dans un jour de jeûne protéinée modifiée, le défi souvent c'est euh, d'atteindre... C'est macro en protéines parce qu'on doit maximiser sur les protéines. On doit vraiment beaucoup, beaucoup diminuer euh, les, les glucides comme avec keto. Mais là, c'est encore plus réduit et euh, on doit aussi réduire le gras. Donc, c'est un peu ça le, le défi. C'est qu'il faut trouver des aliments qui sont riches, riches, riches en protéines. Et donc, euh, souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils font... Ils, ils mangent un peu comme une journée de carnivore, c'est-à-dire ils se nourrissent essentiellement de viande, de poisson et très peu de légumes parce que les glucides, on va les chercher dans les légumes en fait, et donc il faut en prendre juste un peu. Et moi aujourd'hui, euh, j'ai fait ça assez simple, j'ai utilisé le pain modifié protéiné que j'ai partagé sur le site qui est fait avec des, le blanc d'œuf et la poudre de, de, de protéines de blanc d'œuf. Donc, j'ai mangé ça avec une tranche de jambon que j'ai divisé en deux et j'ai ajouté à cela euh, de la viande. Et donc, ça fait que le pain était protéiné, du jambon protéiné, la viande protéinée, donc c'était riche en protéines. Et euh, comme deuxième repas, j'ai fait du poulet. Euh, je n'avais pas trop le goût de faire ça sec parce que je voulais faire avec du riz pour euh, le restant de la famille. Donc moi, euh, à la place du riz, j'ai utilisé les spaghetti, euh, les zucchini spaghettis et, et donc j'ai mis dans une sauce à l'orange qui euh, est au friendly. C'est vrai que la sauce est quand même riche en glucides, mais puisque le premier repas était très très faible en glucides, bon je pense que ça peut aller parce que le premier repas était très faible en glucides. Donc c'est sur mon deuxième repas en fait que j'ai pris mes glucides de la journée donc c'est ça que j'ai eu et voilà donc euh, dans le programme il est aussi prévu de faire une marche le matin je me suis levée tard, j'ai enlevé mon, mon réveil de mon téléphone parce que j'ai envie de pouvoir me réveiller quand je suis bien reposée donc je me suis levée tard et ma, mon, mon temps de, que j'utilise souvent pour faire des exercices je n'ai pas pu le faire parce qu'il fallait que je me mette au travail donc euh, euh, je comptais marcher aujourd'hui ce soir. Je ne sais pas si je vais pouvoir, mais en tout cas, pour le moment, je suis en train de déguster mon deuxième repas de la journée, et c'est ainsi que, en fait, euh, cette journée euh, euh, jeune, protéinée modifiée euh, va se passer. Très simple. Ça vous donne une petite idée. Et mes macros, euh, je, les en je les ai enregistrés dans ma. Dans mon carb manager donc ici vous pouvez, bah, je sais pas si vous pouvez voir, c'est pas très clair mais euh, ça me donne autour de 686, disons 700 calories et, et donc j'ai donc euh, inscrit tout ce que j'ai mangé ce soir j'ai les zucchini, 4 euh, livres, 11 euh, le, le poulet, l'eau de poulet, avec. J'ai aussi mis la sauce, la sauce que j'ai faite. Donc, je pense que je suis bien là dans mes macros. Donc, au niveau du gras, je suis à 30 grammes. Euh, je suis à 30 grammes, c'est la limite pour la journée. Les protéines, c'est pas assez. C'est moins de 100, mais c'est proche. 93 Et les glucides, 9 grammes. Donc, c'est parfait. Donc c'est ça pour aujourd'hui, ça vous donne une idée. Et puis voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Et puis j'espère en tout cas que ça va vous encourager à essayer ce challenge de septembre avec moi. D'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. A bientôt